Les gagnantes émissions de sport et du Paris sportif. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Paris gagnant le mag, votre émission de sport et de paris sportifs. On rappelle le principe, l'objectif de cette émission, c'est de faire en sorte que tous vos paris soient tous sauf un jeu de hasard. Comme chaque semaine, nous retrouvons Benoît, notre parieur pro. Bonjour Benoît. Bonjour à tous et à toutes. Et Damien est avec nous aussi pour cette émission et ça fait plaisir de te voir. Ouais, merci, salut à tous. Alors un programme chargé nous attend pour ce début d'émission. Nous débuterons par de la NBA, on n'est pas encore All Star Game, il y a un peu de temps, ni à la date limite des transferts, mais nous ferons un petit point sur la saison et les forces en présence et les évolutions des côtes à ce moment de la saison. Après ce point basket, on ouvrira un point football. Tout d'abord, on se focalisera sur le Real de Madrid. Le Real a perdu à domicile contre la Villa Real. Les huitièmes de finale de la Ligue des champions, c'est dans un mois. On fait le point sur le Real. Et en fin d'émission, Damien et Benoît nous proposeront donc de Paris. Paris gagnant le mag. C'est parti. Alors pour débuter cette émission, débutons par la NBA. Alors à cet instant de la saison, à la mi-janvier, chaque équipe est grosso modo à 42-44 matchs, si je me trompe pas. On est à la moitié. Donc de la saison régulière, 82 matchs en tout. On ressort d'un classique Golden State contre Cleveland. Les Warriors l'ont emporté pour la deuxième opposition contre leur rival Cleveland. Alors Benoît, première question. Ça semble quand même mal parti cette année pour avoir une finale, une quatrième finale Cleveland Golden State. Alors euh, pour le si tu te réfères juste à, à, à la mi-saison euh, avec Cleveland qui est pas qui est pas au mieux en ce moment, qui, qui sur euh, on va dire une petite forme de deux victoires huit défaites. Oui, C'est sûr que là, je, je te rejoins. Après, on sait très bien que euh, à partir du All Star Game, les équipes se mettent vraiment sérieusement à, à jouer et surtout à défendre, parce que certaines sont un peu laxistes en, en, en défense. Euh, et puis voilà, des équipes comme Cleveland avec des joueurs, on va dire, bon, de, de qualité certes, mais surtout des, des joueurs qui ont un, un certain âge et euh, voilà, ils se préparent vraiment généralement que pour les, les playoffs. Euh, donc voilà, faut pas trop trop pour l'instant. Euh, faut pas trop trop pour l'instant. Enfin, je mettrai pas une pièce sur le fait qu'il n'est pas Golden State, et Cleveland euh, en finale. Ça peut très bien être la, la fiche. Alors c'est sûr, ce sera peut-être plus simple pour Golden State d'être en finale que pour que pour Cleveland. Mais euh, voilà, à ce moment-là de la, la saison, on va pas tirer de, de conclusion. On peut juste faire un petit bilan où effectivement Golden State est premier de sa conférence, euh, voilà, de la conférence Ouest, alors que Cleveland n'est que euh, troisième de euh, la conférence la conférence Est. Pardon. Il euh, y a quand même entre les deux une dizaine de victoires d'écart, ce qui n'est pas à rien sur ouais. 42 matchs. Euh, Benoît, le 73-9, là, ce sera terminé, on ne peut plus y penser pour cette saison pour les Golden State. Ils ne sont pas sur une super dynamique non plus. Euh, je vais te dire que vu qu'ils ont 9 défaites pour l'instant, ils peuvent faire la même chose. Ah oui, mais... Non, mais là, <rire> là, tu bats un record d'invincibilité jusqu'à la ça. fin de la saison. C'est ça, non, non, on est, est d'accord, euh, ce ne sera pas pour euh, cette année, de toute façon ce n'était pas un, un objectif. Euh, Curry a été pas mal, euh, pas mal blessé. là. Mm sur les, la première partie de saison, bon, ils ont du monde hein, ouais. de toute façon, Durant, toi qui a eu Durant, tu tiens la barre quand même. Voilà, c'est tu peux mettre Durant tout seul dans l'équipe, ça ça tient bien à la baraque quand même. Ah. Donc forcément, voilà, le record sera pas battu mais en même temps, je le 5 que... majeur des Golden State fait quand même rêver, quoi. Oui, bien sûr, c'est, peu... c'est pour ça qu'ils sont champions, <rire> euh, champions en titre aussi, c'est, normal. Et puis, quand Kevin Durant a décidé de quitter Oklahoma pour, pour venir à Golden State, il y a eu quelques, quelques personnes qui ont un peu, euh, voilà, qui étaient pas forcément contentes parce qu'ils disaient que ça allait, ils allaient écraser tout. Bon, ils l'ont fait, ils l'ont fait l'année dernière. Euh, on va voir cette année. On va voir cette année. J'ai, espoir en quelques équipes qui, qui vont pouvoir peut-être les, les empêcher d'aller jusqu'au bout. Eh ben, hein. euh... Sur les équipes sur la conférence Ouest, il y en a peut-être quelques-unes là qui peuvent euh, un petit peu comp complexifier la, au moins le titre de conférence pour Golden State bah moi Houston, c'est C'est Houston. J'avais euh, mis un billet sur sur Houston quand Chris Paul a voilà quand, quand j'avais ah ouais, déjà ouais. eu des venir. là il y a eu un Clippers Rocket là <rire> qui valait son petit pesant de cacahuète. C'est ça et c'était un petit peu le, le retour dans, dans son ancien club. Euh, mais Houston pour moi voilà quand si Chris Paul et, et Arden sont soit en forme parce que Chris Paul a toujours des, des petits problèmes de, de, de blessures euh, voilà tu, tu voilà ils ont un 5 qui, qui tient vraiment la route avec Capella aussi. Clemens, c'est un jeune dans, dans la raquette. Euh, ils peuvent vraiment poser des, des problèmes à Golden State, mais voilà, faut arriver en forme. Toujours pareil aux playoff faut pas avoir de blessés dans son équipe, sinon euh, c'est compliqué. Et l'avantage de Golden State, c'est qu'ils ont vraiment un, un, un effectif assez fourni. Euh, et comme on dit, quand Curry est pas là, ils Enfin, ils arrivent quand même à, à faire des résultats avec Durant. Donc euh, Bon, voilà, c'est compliqué pour et les puis autres, si autres équipes. Si tu pas du tu as Clay Thompson. Quoi. <rire> ça pas. Ouais. Tu as toujours, toujours quelqu'un qui fait quelque chose. Euh, San Antonio cette année, voilà, j'y crois pas. C'est un peu là, c'est compliqué mmh. pour. C'est une équipe en transition pour moi, sur fancier. C'est Du ça. vieux, mmh. du jeune. Il faut... Puis, ça, faut retrouver le bien. Gino Billy, euh, il fait encore des choses mmh. pas mal. Il a dunké, mmh. euh, je sais plus quoi. 40 hein, ans de Gino C'est assez exceptionnel. Les ouais. Wolves, un peu jeune. Alors, oui. Les Timberwolves, je voulais quand même qu'on en parle parce que. Euh, bon, les Timberwolves a, a, a toujours un petit peu cette étiquette de loose, mais euh, là cette année, les Timberwolves, ça tient vraiment bien. Et puis c'est chouette à avoir joué aussi, quoi. Ben voilà, avec euh, plein de fougue, plein de jeunesse. Avec l'apport de, de Butler, forcément, ça, ça ça change ça change la donne. Euh, mais euh, ouais, c'est une équipe, elle qui, il euh, y a beaucoup de, de jeunes dans, dans l'équipe. Euh, c'est une équipe en, en devenir. Ils sont sur une forme de moment de, de 7 victoires et trois défaites. Donc euh, voilà, ils, ils ont trouvé un petit rime de. De croisière, en espérant que ça dure pour eux, mais euh, ouais, c'est l'équipe euh, à suivre aussi, je pense, dans, dans les années à venir, s'il n'y a pas trop de chamboulements, toujours pareil, ouais. euh, au niveau des transferts et tout ça, parce que bon, des fois, il y a des équipes, on ne comprend pas trop ce qu'elles qu font, euh, en voulant prendre des, des tours de draft et faire des échanges un peu bizarres, mais euh, si Minnesota voilà, euh, maintient son, son équipe comme ça, euh, oui, bien sûr, on les retrouvera en mmh. play-off pendant quelques années. On va les ça. retrouver en play-off et très certainement en demi-finale de conférence Ouest. Puisque la finale, la finale à l'Ouest, on, on l'envisage quand même plutôt euh, pas mal, on, on imagine un premier Golden State, un deuxième les Rockets, mmh. ce serait, ce... Ouais, voilà, ce serait pas mal. Mmh. ça, ça serait, ça serait, bah c'est la finale que moi j'imagine aussi. à l'Ouest, ouais. Euh, mmh. ouais. à l'Ouest, ouais. à l'Est, c'est un peu plus. Ouais. Alors, on, on va y venir tout à l'heure à l'Est. Euh, moi, je voulais juste qu'on parle des, des dernières places qualificatives pour ouais. les pour les playoffs. Euh, alors là, toutes les tendances sont pas dessinées à mi-saison, mais on sait quand même qu'il y a des équipes qui vont être à la ramasse là pour accrocher cette huitième place qualificative en playoff quoi. Ah bah oui, <rire> ça, ça, c'est sûr. Euh, alors il y a des équipes euh, qui ont dit adieu playoff, mais bon qu'il avait déjà dit adieu, on va dire en début mmh. de saison quand tu voyais les, les effectifs. Euh, donc euh, bon Atlanta. Ils sont déjà en train de prier leur premier tour de draft, <rire> c'est ça C'est ça. Euh, <rire> à, à, Atlanta, Orlando avec euh, Fournier, enfin qui, qui, qui a vraiment du, du, du mal et d'heure. Euh, J'ai vu qu'ils voulaient séparer de quelques joueurs dont Fournier. Donc à, à voir. Euh, bon les Nets, les euh, là es à l'est là, sur la conférence est. Tu veux rester à l'Ouest Ah oui, oui, je reste à l'Ouest pour l'instant. Okay. Parce c'est vrai qu'on a de la 5 e à la 9 e place, on a 4 équipes qui, sont, euh, qui ont un pourcentage de victoire au-dessus des 50%. Il va y avoir une lutte entre... Eux. Voilà, je pense que les jazz, ça va être compliqué maintenant pour eux. Euh, toutes les équipes en dessous les clippers, ça va être compliqué. Donc ils sont... Euh... Ils sont 5 pour euh, un euh, pour euh, pour quatre places, donc il y aura un, un cocu, comme on dit, <rire> une équipe qui qui le fera pas. Euh, comme ça, euh, pff, toutes les équipes là là elles se, elles se valent. Hein. Je pense que Oklahoma va faire une meilleure une meilleure seconde partie de saison. Ouais. parce qu'ils ont quand même avec Anthony euh, là il y a un beau 5 aussi quoi enfin il y a oui. la paire euh, Westbrook euh, Carmelo Anthony c'est euh... ça euh, euh, comment il s'appelle euh, Granger euh, comment il s'appelle oui Granger l'ancien joueur de d'Indiana euh, pareil, qui, qui est venu c'est c'est un un all star lui aussi euh, Adams dans la raquette le le All Black euh, voilà il y a quand même euh, c'est un effectif d'ailleurs moi j'ai mis une petite pièce sur qu'il soit champion. bon la mayonnaise pour l'instant a, a pas pris et, euh, et je suis pas sûr que ça que ça prenne euh, voilà de toute façon ce sera pas assez puissant pour euh, pour pour gagner la la, la conférence ça c'est sûr mais euh, voilà c'est une équipe je pense qui qui va progresser euh, Nouvelle-Orléans euh, avec Cousine et Davis euh, bah, voilà, quoi c'est euh, ça ça fait comme le, le boulot et je pense que ça ira en playoff. après faut voir Portland Denver Clippers je pense que c'est l'une de ces trois-là qui, qui, qui ira pas, donc euh, à, voir, euh, à voir, dans quelques, quelques semaines. Allez, on passe à la conférence Est euh, maintenant. Alors euh, là, c'est un petit peu plus indécis quand même, même si, euh, si les Celtics euh, sont en tête de ce classement là à mi-saison. Euh, alors la surprise peut-être sur la conférence Est. Alors oui, Toronto. Ouais, mmh. surprise, surprise, oui et non quand même. Bon, ils sont là tous les ans, donc oui, euh, depuis avec, quelques euh... années, ouais. Avec Laurie et c'est ça reste quand ouais, même. Mais... Quand on passe au playoff, l'équipe. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'y crois, ah, oui. euh, crois pas du tout. Il ils manque peut-être mais... un peu d'expérience du côté des, rap des Raptors. Mmh. Ah, ils ont deux de MVP. Le problème, c'est qu'après, euh, il voilà, faut aussi avoir un, un banc solide. faut. Ouais, ils ont playoff, ils déjouent souvent. Donc, euh, franchement, j'y crois pas. Ils font toujours des, des bonnes saisons régulières. Et puis cette année, il euh, y a quand même, ouais, avec Boston et même Cleveland, qui, euh, voilà, je, je les vois pas. Je vois pas ces deux équipes-là euh, perdre contre Toronto après en, en playoff. Au Toronto et Miami aussi. Faut pas les enterrer Miami. aussi, pas, Miami. Tout pas tout de suite, pas tout de suite. Alors moi, moi, la surprise quand même sur la conférence Est, euh, je m'attendais pas quand même à voir les caves euh, autant, à autant cave. en souffrance. À la cave, euh, oui. Il fallait pas <rire> faire ce mauvais jeu de mots, tu l'as fait, bravo. Mais euh, <rire> les gens jugeront si c'est un mauvais ou pas, Le jeu de mots, non. on verra bien. <rire> Attends, voilà. Euh, non, c'est, euh, oui, mais d'ailleurs James, il comprend pas, les Brown, il comprend pas. Euh, je te dis, c'est, il y a Isaiah Thomas aussi qui est revenu de blessure. Enfin, quand tu vois l'équipe, euh, c'est quand même assez impressionnant sur le terrain. Wade aussi, euh, Corver, euh, le sniper à trois points. Enfin, euh, voilà, il y, y, y a vraiment du, du potentiel. Après, on se pose toujours la question euh, est-ce qu'ils s'en foutent de la saison régulière Ils attendent les ouais, que Ce qu'il faut, la faut la rappeler, que c'est pas non plus des records. Les Cavs euh, sur leur dernier titre, non. je crois qu'ils n'ont pas fait péter le 52-53 victoires dans l'année non plus. C'est pas flamboyant saison régulière. Et puis, on, euh, on les connaît. Donc, puis, euh, euh, LeBron il est là dans le Money Time, quoi. C'est tout ce ouais. C'est euh... ça. On, on, on, on les connaît. Euh, on connaît. Cette cette équipe euh, voilà après il y ya a la concurrence avec erin qui est parti à boston cette année euh, mais franchement Boston ou Cleveland voilà je les vois gagner la conférence est je vois pas qui pourrait euh, rivaliser avec eux sur euh, même si Toronto voilà comme on a dit aujourd'hui ils sont deuxième mais en playoff euh, ils ont toujours du mal tu les vois toujours tu les vois même euh, les tu vois les Cavs sur un, un titre de conférence est mm. Je vois les, ça, ça, ça m'étonnerait pas que, qui, qu qu soit là encore en, en, finale NBA donc champion conférence Est. Alors j'espère voir un Boston Cleveland. En plus ce sera Irving contre son ancienne équipe, ce sera toujours. Mmh. Intéressant à voir, mais voilà, je, je, je pense et que, qu'ils peuvent augmenter leur, leur niveau de jeu. Cleveland, euh, voilà, ils, en fait, ils, ils, jouent les matchs qu'ils veulent, en fait. C'est ça le, c'est ça le problème avec eux. Donc, pour un parieur, tu vois, en saison régulière, c'est toujours compliqué de jouer les Cleveland. Mmh. Parce voilà. Sont bah, capables tu, de... tu, tu rassures peut-être un petit peu sur euh, cette partie d'émission. Tu rassures peut-être un peu la personne qui euh, commençait peut-être à voir de mauvaises choses dans les caves. Tu le, tu le rassures. Tu bah, lui passes un message. Bah, c'est surtout que, puis on le verra, hein, je, je fais un teasing pour tout à l'heure le Real de Madrid, mais là par exemple ils sont sur deux victoires huit défaites et il y en a beaucoup je pense des parieurs sur débutants qui vont dire bon c'est bon là ils vont remonter ils vont faire une bonne série et tout ouais, mais bon tu te dis ça ça fait cinq matchs euh, ouais. <rire> ils ont enchaîné les défaites donc euh, voilà ça ça, ça ça veut rien dire il faut vraiment faire attention quand, quand vous analysez et en NBA ce qui est compliqué c'est que voilà il y a des équipes qui ont coché sur le calendrier des matchs à jouer puis <rire> des matchs à, à pas jouer donc ça tu le sais pas trop et euh, je dis bravo à, à ceux qui, qui, qui dégagent de l'argent en saison régulière en en en, en NBA euh, parce que c'est voilà c'est pas euh, c'est pas évident, c'est un sport US et il euh, y, y a généralement des, quelques surprises quand même qui, qui, qui te coulent, on va dire, tes ouais. paris. Ouais, après quand même, euh, les Cavs, ils se reposent beaucoup quand même sur euh, euh, sur LeBron James. Par exemple, j'ai noté les James, il est à 27.3 points de moyenne par match et au, en, en passe des il est à 8,8 par match. Et c'est le premier de son équipe. Donc ça montre quand même que... Les Brown James dépendance peut-être aussi. Ah, hein. ah bah oui, mais c'est le franchise player, ah c'est oui. toujours, c'est c'est toujours comme ça. Après que c'est pour ça qu'on dit la force de Golden State, c'est qu'ils ont deux, deux voilà Durant mmh. et Curry aussi. Mmh. Euh, Aujourd'hui, c'est pour ça qu'à Houston ils ont Harden et Paul. Enfin, les, les, les équipes à deux têtes comme ça, normalement c'est. C'est un peu plus sécure on va dire que ouais. euh, quand tu reposes euh, sur une personne mais euh, mais ça reste le king quoi, ça reste LeBron James. Bah, ouais, tu eh, tu parles de Golden State 27 6 pour Stephen Curry et Kevin Durant 26 4 en bon moyenne, tu vois. Eux ils sont deux têtes. Donc, donc euh, vas-y défendre, c'est ça qui est complexe en fait en, en NBA quand tu veux défendre sur sur des joueurs d'équipe adverse, il y a deux superstars, ouais, c'est compliqué à choisir <rire> forcément. <rire> Alors tu as fait un petit peu la, la, la transition oui, il y a quelques instants tu nous as déjà un petit peu teasé l'émission la suite là on va sur le, le Real de Madrid alors euh, on va tenter quelque chose dans cette émission de temps en temps on va faire ça on va faire un petit point sur une équipe on va focaliser là sur le le Real de Madrid alors, euh, c'est une équipe qui va intéresser aussi beaucoup de parieurs, voilà, du juste du fait que ce soit le, le Real. Alors, euh, que faire avec le, le Real de Madrid Alors, euh, là, on va parler de ta spécialité, Benoît, le Paris long terme. Euh, bon, et pas besoin d'être non plus un, un grand foudre de guerre pour dire que là, en championnat, euh, bon. Ah, en Liga, mais t'es pas forcément un billet non. sur champion. Je pense que c'est perdu. <rire> mais bon, je pense que tout le monde l'aurait dit. <rire> je pense que voilà. Et là, on verra dans quelques mois. Ah, oh, mais en fait, ils ont bien remonté. Et non, non, non c'est juste c impossible. Non, non, c'est franchement, c'est pas. Le problème, c'est que Barça, ils vont pas, ils vont pas baisser le pied. Donc euh, bon, voilà, mmh. ça, ça va être compliqué pour pour le Real. Non, non, bien sûr, Real, ne sera pas champion cette année. Et Ligue des Champions. Ah. <rire> voilà. Alors là, ça c'est mon. <rire> Voilà. C'est dans un mois, donc c'est long. Voilà, c'est long. Euh, moi, c'est mon gros problème euh, de Ligue des Champions psg RL, parce que j'ai pris ces deux équipes-là qui gagnent la Ligue des Champions, donc ils s'affrontent. Oh. Bon, après, vous allez me dire, j'en ai une qui va passer forcément. Bref, mais euh, ouais, c'est euh, c'est compliqué Zidane en ce moment, quelques difficultés. prolongées bien prolongée. On va dire. Ouais, mais pour moi ça veut rien dire. Mmh, mmh, mmh. Du prolonge, ça veux rien dire. Euh, quelques difficultés. Euh, il, il fait vraiment la confiance à ses hommes en place. Euh, voilà, Benzema, il a été, il a été derrière ouais. lui et tout. Il est absent. Il a été absent là. C'est ça. Laissé. Euh... un Christian Ronaldo qui marque plus. Mais bon pas... c'est la fin de cycle au Real. On est d'accord. Là, Je voyais encore des rumeurs euh, ce mercredi matin, euh, le Real euh, fantasme sur euh, la NHL, Neymar, Lewandowski, euh, Hazard. <rire> ah ouais bien sûr. Oui, voilà, faut avoir un peu un, un, un peu d'argent <rire> surtout les clauses maintenant quand tu ouais. vois les clauses, mmh. mais euh, Ronaldo parle de, de MU, de Manchester. Euh ah, il serait pas contre un retour il en première ligue. Contre... Ce serait ce serait sympa. Non, bah, euh... ça serait un total démotivation là. Bah, quand tu commences à parler comme ça, ouais euh, après, euh, après voilà, il y a, a Belle qui, qui, Bell qui, qui, qui revient. Je, je me dis, c'est des équipes comme ça, un peu comme Cleveland. ou mmh. voilà, est-ce qu'ils attendent pas, justement, euh, le money time, euh, l'instant? Euh, voilà, c'est ça, les, les, les matchs à couper. et pas de euh, en, le Paris Saint-Germain en, en, en Ligue des Champions, mais. Euh, je sais pas. J'espère vraiment de tout cœur euh, que, que le PSG passera. Euh, parce qu'à un moment donné, voilà, on, on est français, on a envie qu'à un moment donné de voir le PSG en finale de Ligue des Champions. Alors même s'il y a des, des auditeurs de, de Marseille et tout qui seront pas forcément d'accord, mais à un moment donné, faut quand même, voilà, soutenir la France, le point UEFA, fort, on en a besoin. Mais euh, voilà, c'est, j'ai peur. Je ne sais pas ce qui va se passer dans un mois. Le Real, ouais. ils peuvent vraiment sortir de la boîte comme ça d'un coup, parce que les joueurs sont hyper motivés pour cette cette compétition. Là, ils savent très bien qu'en championnat, de toute façon, c'est mort. Il faut au moins qu'ils qu'ils attrapent une des trois à première place quand mmh. même parce que faut être qualifié en Ligue des Champions directement ça serait sympa mais à euh, la forme du moment c'est sûr qu'elle n'est pas du côté du Real euh, parce que quand vous enchaînez deux nuls et une défaite pour le Real c'est pas très très fort ouais, c'est ça et un mauvais 2-2 en Coupe du Roi avec un match à rejouer Bon, voilà, donc ça te rajoute aussi un voilà, ça te rajoute aussi un, un match. Euh, c'est la lecture est difficile en ce moment sur le Real de Madrid. La forme du moment n'est pas là. Dans un mois comme tu dis, dans un mois, il y a le temps, il y a, il y a au moins a encore quatre matchs de championnat, enfin, tu as le temps de de te refaire la C'est là qu'on va voir si Zidane c'est un, un très bon coach, ou alors s'il a bénéficié, euh, voilà, on va dire euh, la continuité, la, voilà, l'alignement des planètes euh, avec des super joueurs et que, en gros, allez, je ne suis pas être méchant, mais tu aurais mis quelqu'un d'autre, il aurait fait la même chose. Il euh, y a beaucoup, de, voilà, de gens qui vont ça à se poser des questions. Donc là, on va le voir. Tu veux dire que Zidane ne serait pas Guardiola. Je, voilà est-ce que euh, le problème c'est qu'aujourd'hui euh, bah, euh, voilà bah il était Coréal, euh, faudrait, faudrait voir il a gagné plein de choses et puis euh, super il a déjà un super palmarès mais euh, entraîneur d'une autre équipe ailleurs avec peut-être des joueurs moins bons qu'est-ce que ça donnerait on n'en on sait rien donc euh, pour l'instant le real de madrid évitez de parier dessus là par exemple ce week-end il ouais. y a une cote toute pourrie à 1,15. Je ne sais plus contre qui joue, avis Non, je sais plus. C'est la Corogne. Pardon, la Corogne Deportivo. Mais honnêtement, ça ne vaut pas le coup de jouer une cote à 1-15. Même si vous vous dites, normalement, la différence de niveau, elle est là. Mais là, en ce moment, ce n'est pas le cas. Donc, 1-15, vous oubliez. quoi. 14 pour le Deportivo. Et 14 pour le Deportivo. Je ne mettrai pas une pièce non plus dessus. Parce qu'il ne faut pas déconner. Mais voilà, tu n'es pas à l'abri d'un match nul encore sur ce match-là. Alors, un Real peut aussi se rêver. Ils connaissent 3-4-0 parce qu'ils en ont marre de faire des résultats de merde. Mais oubliez ce. Le Real pendant 2-3 voilà, semaines et on verra pour la Ligue des Champions, ouais. on en reparlera. Et, et puis d'ici là, est-ce que d'ici un mois, non, le Real ne va pas débarquer Zidane C'est pas quelque chose d'envisageable. Je pense pas. J'ai enfin... pas de boule de cristal. Franchement, là, je, je sais pas. Je, je suis pas dans la tête du président. Je... Mm. Le, ça, ça va dépendre de la ma... de Ligue des Champions. On va lui laisser un mois. Voilà. Et ouais. puis après, on va Si perd, s'il si se fait éliminer, ouais. il, est, il descend, ouais, il descend est du bus. Le... Au moins lui, il descendra du bus. Ouais. Voilà. Il voilà, faut euh... toujours qu'on revienne à ce truc-là. 2010, euh... L'histoire c'est bon, longtemps l'histoire l'histoire reste Ouais. Non, mais, mêle pas, mais le pas zizou à ce truc-là, quoi. Enfin, Allez, vas-y. Rien à voir. Allez. Et on enchaîne, Benoît, avec ton prono de la semaine. Bon, bah, moi, j'avais repéré, euh, j'avais repéré, euh, Lyon plus deux, en Asiens handicap contre le PSG. J'avais ça qui me semblait pas mal, autour d'un 40, un 45. Euh, mais bon, j'ai pas la compo d'équipe. Il faudrait que Diaz revienne. Voilà. Euh, je sais pas encore s'il, s'il jouera. Euh, et je connais pas l'équipe de, de, Paris. Euh, là, par exemple, Neymar, je, pas forcément. Donc, forcément, ça, ça change la donne. Euh... Plus 2. Après, j'ai peut-être quelque chose de plus safe. C'est Montpellier, Toulouse, nice Saint-Etienne, les deux équipes à domicile en bêtes en combiné. Vous avez une cote autour de 1-6. Pourquoi Parce que Toulouse à l'extérieur, c'est une victoire, 2 nuls, 8 défaites, 9 buts marqués, 22 encaissés. Euh, J'estime que Montpellier va au moins marquer un but contre Toulouse. Donc au pire, ça fera peut-être 1-1. Et Nice-Saint-Etienne, Nice qui vient de faire un très bon résultat à, à Monaco. Ils méritaient de gagner. Je pense qu'ils vont revenir enfin faire une bonne seconde partie de saison. ils jouent contre Saint-Etienne. Saint-Etienne à l'extérieur, c'est deux victoires, un nul, 6 défaites, mais 5 buts marqués, 16 encaissés. Voilà, j'imagine que Nice va aussi planter. Euh, donc au pire, dans ces deux matchs je vois peut-être du 1 -1. Un, donc vous serez remboursé. Euh, et je rappelle que dans un combiné, si euh, en draw no bet, un des paris euh, c'est match nul, la cote passe à 1 pour ce pari-là. Donc vous êtes payé juste à, à la cote de, de l'autre match en fait en, en simple. Je ne sais pas si j'étais clair, mais en même temps, je voulu ouais. d'aller très très vite. Oui. Mais en même temps, voilà. si les gens n'ont pas compris, il faut qu'ils réécoutent l'émission. <rire> voilà, c'est tout l'intérêt du truc. C'est ça. Donc j'irai plutôt vers euh, ce petit combiné de deux matchs en, en no bet, euh, parce que je ne vois pas Toulouse ou saint etienne s'imposer. Même si Saint-Étienne vient de recruter quelques euh, quelques joueurs. Voilà. Bon, il faut qu'on termine cette émission. Mmh. Euh, on donne rendez-vous aux éditeurs à la semaine prochaine. Euh, si vous voulez réécouter cette émission, eh bien, il faut aller sur la chaîne YouTube de Benoît. Tu peux nous rappeler l'adresse Pariergagnant.com. Par voilà, tout simplement. Euh, N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à compléter, à nous proposer des sujets aussi qui vous intéresseraient, qui mériteraient d'être traités dans l'émission. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et merci à vous. Et rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Allez, salut. Les gagnantes émissions de sport et du Paris sportif.